Vous souhaitez attirer plus de gens à vos événements, formations, présentations de vente et séminaires Diffusez-les en webdiffusion en direct ou à la demande sur le web. Augmentez ainsi vos revenus et diminuez vos coûts de promotion. Augmentez votre audience et pensez en termes de centaines et de milliers. Faites grandir votre notoriété. La webdiffusion vous donnera un nouveau prestige. Développez vos marchés en rejoignant vos clients et prospects là où ils sont. En salle, au bureau, sur leur ordinateur portable, sur leur tablette, sur leur téléphone mobile. Une seule présentation a des effets immédiats et plusieurs fois répétés par la suite. D'abord, au moment où vous la faites grâce au streaming live. Ensuite, durant des mois, voire des années plus tard grâce à la vidéo sur demande. Et enfin, comme source de nouveaux prospects et de clients, grâce au positionnement exceptionnel de la vidéo sur YouTube et Google dans les moteurs de recherche. Service Web Diffusion vous propose des services de captation vidéo, de web diffusion en direct et de vidéo à la demande sur le web. Nos services sont abordables parce que nous travaillons à équipe réduite, discrets car notre équipe n'interfère pas avec votre événement, réactifs puisque vos demandes particulières peuvent être exécutées rapidement. Pour obtenir une consultation gratuite avec un de nos experts de la vidéo sur le web et augmenter vos revenus, remplissez le formulaire ci-dessous. Notre équipe vous contactera d'ici 24 heures.